Donc, mage OTK, euh, ou semi-OTK, on va dire. Maj Burst, mais plutôt version OTK, donc il y a beaucoup de pioches. L'idée du deck, c'est de jouer Vexalus. Vos sorts des arcanes sont lancés deux fois. On a également euh, les marchandes de guildes, euh, dégâts des sorts plus deux. Les deux, on peut les recycler. On a euh, les apprentis du magistère qui baissent de 1 le coût des cartes de... Les cartes Arcane, pardon. Attendez, il faut une pièce. On a oublié de mettre la pièce. Non, non, on va il faut une pièce. Je crois qu'il faut une pièce. Moi, je suis même sûr. En fait, dans le deck, c'est 5, plus 4, plus 2, et après, euh, tes cartes sont à 0. On ouais, d'accord. Hein. C'est de la grosse merde. Je reprends une... Pardon. Un screen. C'est ça. Hein. faut une pièce, on avait travaillé le deck pour la pièce. Autour de la pièce. Ou alors on joue après le sort à 8, mais... Moi, je vais l'expliquer de toute façon. Non, et Gwyn, j'aime pas. C'est trop RNG, je trouve. Donc... Majoteka ou semioteka ou burst. Basé sur Vexalus, vos sorts des arcanes sont lancés deux fois. Euh, on a euh, également les marchandes de guild pour augmenter les dégâts. On a également l'apprenti du magister pour baisser le coût de, sort de, de nos sorts des arcanes. Les, les arcanes qu'on va jouer, c'est les éclairs. Pour un qui met 3 si on les joue quand on a 8 mana ou plus, donc ils vont mettre 3. On en a deux. On a deux verts qui en mettent un chacun. On a euh, deux euh, tranches des arcanes qui en mettent deux chacun. On a l'orbrunique qui peut en donner un, accessoirement. On a peut-être la grande sagesse qui peut également en donner un, donc ça peut être sympa. On a le sanctum qui nous protège. On a l'intelligence pour piocher, c'est un deck OTK. On a l'alibi pour se protéger. On a le danseur de la boîte parce qu'il nous faut une pièce de plus dans la combo. Euh, pour faire Vexalus pour 5 Pour quatre marchandes, ça fait neuf plus pour deux apprentis et derrière les arcanes qu'on coûte à zéro. Alors, tout à l'heure, on a rencontré Tyce qui, lui, jouait plus ou moins le même deck hein, dans l'idée. Mais en gros, lui, il jouait le, la, la créature à 8. Euh, moi, là, dans la première version, d'ailleurs, j'avais joué la créature à 8. Et finalement, ça me parlait pas trop parce que ça m'obligeait à payer 8 mana et parfois, tu pas forcément... Bah, Je n'arrive pas à la, à la trouver. Euh... Comment elle s'appelle 7 peut-être, 7 mana Ou 6, peut-être c'est 6 mana en vrai. C'est sûrement 6 mana. Bon, c'est pareil, c'est un peu chiant à jouer, mais bon. C'est ça. Pendant le reste de la partie, chaque tour, votre première carte coûte 0. Donc tu fais ça. Et derrière, euh... bah, en fait, tu peux faire ton... Comment on appelle ça Tu peux faire ton Vexalus à 0. Donc, ça peut être une possibilité aussi. Je préfère jouer avec la... Le danseur de la boîte aux lettres Mais en vrai c'est quand même très intéressant Bref on va essayer comme ça euh, Sinon le blizzard pour tempo Tout doit disparaître pour AOE Et ça se recycle Et puis euh, dans l'ensemble c'est plutôt ok On va voir ce que ça va donner Ok Doki Donc ouais le truc à 6 C'est pas mal mais Je sais pas ça, ça me parle pas tant mais c'est pas mal quand même. Chasseur de démons. Et eh ben écoutez, c'est le premier en 3h30. Premier chasseur de démons que l'on croise. On va garder la Sivara en main. Et on va garder les Sanctum. Chasseur de démons, ça peut être version marginale. Ça peut être version. Euh... Full control. Consume trois serviteurs différents de votre Oh, intéressant. Début de la partie. Consume trois serviteurs différents de votre deck. Laisse derrière elle des âmes qui les découvrent. Oh, waouh. C'est assez strong, hein. C'est assez strong, en vrai. Ça peut être fou, hein. Dans un mono. En vrai, c'est pas mal dans un mono -sort, Où justement, t'as que trois créas et ces trois créas sont énormes. Oh, waouh! J'avoue que c'est pas mal. J'aime l'idée. J'aime vraiment l'idée. Ouais, parce que pour un, tu découvres un serviteur. Consumé par la faux. à ah, part cette faux-là. Mais ouais. T'as quoi? T'as la Jayce, imagine? Ça, c'est la face. Bon on a un deck qui est quand même plutôt burst donc on va prendre le burst. J'aime l'idée. Oh, et en plus tu connais pas les créas convertis, ouais c'est clair. C'est ça qui est bien. On peut pas t'y attendre. Oh il l'a déjà. En fait si c'est genre le. Le colosse là, on a perdu. On hein. peut pas le gérer un hein, Colosse T2. T3. Ah non, ça le met en main ah, Je pensais que ça le mettait en jeu. Ah ouais, bon, c'est quand même fort. Mais en fait, ça te perd... Ouais, non, c'est peut-être un peu moins fort que ce que je pensais, mais... En fait, dans... Ouais, mais ça aurait été trop pété, en vrai. Dans ma tête, tu payais un, hein, tu la carte sur le board. Ah non, tu l'as en main. Mais au moins... Ça te permet de jouer... Full créa. Je pense qu'il joue... Enfin, full sort. Je pense qu'il joue full sort. Ouais, il a pas de créa dans son deck. On va faire ça. Hein. Jax probablement. Vraiment. Bon. On a Vexalus. On a Apprenti. On en a deux potentiellement. Donc on a... Il faut 8 mana hein, pour que ça commence à vraiment faire des... du truc. Hein. À 8 mana, en vrai, ça, ça fera... Chacun en mettra 6 mettra dégâts, donc on a 12 avec 2. Hein. Dame Steno. Ah si, il y a une créa. Voilà, j'ai la gérer. Hein. On prend plein le visage hein, par contre. On va faire ça. On prend plein le visage. Bon. On a les deux éclairs. Il nous faut, faut qu'on arrive à 8 mana en vrai. Ça c'est cool. On lui met deux. Et il nous faut un sort. Faire ça et le récupérer en main. Et On aurait quoi Or brunique Un éclair Peut-être je vais piécer je récupère la pièce en main. faire ça. Je vais piécer le danseur de la boîte. Ok ok on va faire comme ça On va faire comme ça on a un petit board à la con euh, on se rapproche de la combo C'est relou vous vous Faut compter parce qu'on a tous ces gelés Après on a pas le dégât des sorts là pour le moment gaffe on est à 15 hein Ça va vite hein Il ah, y a pas mal là Il me manque un mana Recycle. siècle oh wow prochain tour on a un milliard, Le prochain tour on a avec Salus Apprenti, chaque éclair fait 6, enfin fait 3 x 2, 6 donc on a 12, on a 24 dégâts donc on a setup. up au moins qu'il nous tue <rire> donc il gagne des lives dans ce cas-là, on a Blizzard pour tenir. On est quand même à 15, on n'est pas si bas. 4 dégâts. Ok, ça ça va. Ouais, c'est ça. Il joue un deck full. C'est intéressant. En vrai, c'est très très intéressant comme deck pour le coup. On est à 1 quand même. Hein. Pas le Mario là. c'est chaud, hein. ça se joue à ça. Hein. Vamos, vamos, vamos. Ah ça, ça burst en vrai c'est un truc des Illidari là. Super. <rire> Super et top. Comme quoi on a bien fait de rentrer des petits dégâts avec nos, nos, nos, petits, nos petits trucs à la con là. Dans le titre, hein, OTK, OTK, on a one turn kill. Alors, il était pas à 40 life, mais. Oh, un druide. Bah, un druide, on peut pas gagner, non bah, Je sais pas. Le problème du druide, c'est. Elle est horrible cette main. Le problème du druide, c'est qu'il a. Enfin, non, elle est pas si horrible en vrai parce qu'on a quand même Vexalus. Non, en vrai, c'est pas horrible quand t'as Vexalus. Le problème c'est qu'il peut gagner beaucoup. Déjà il est à 40 et il peut gagner 20-30 d'armure quoi, facile. Je rappelle, le gars il est potentiellement à 70-80 life quoi. <rire> On joue pas en Tony Das non On orb là-dedans. Je crois que ouais. Non, on va avoir là-dedans. A moins qu'Amulette soit bien contre Druid. Je sais pas, c'est un peu bizarre mais... J'ai l'impression qu'Amulette ça peut être à peu près... Au pire je la recycle mais... Il 3-2. Ah, Relou. Hein. En fait, c'est ça. On s'en fout de les avoir maintenant. On veut, en fait, on veut lui grignoter le visage. Là, on veut le tempo. C'est con, c'est qu'une 1-2, un, mais ça grignote. De toute façon, là, ça va se jouer à quelques détails. Hein. Donc, si on doit gagner ça se jouera sur un play parfait en termes d'optimisation de burst quoi en termes d'optimisation de dégâts early ça va ça coûte cher ça va ça coûte cher oh c'est un prestore store non peut-être Le full face, je hein. peux pas trade. Hein. Je peux vraiment pas trade en vrai. Hein. Bon, j'ai la pièce, donc c'est cool. J'ai envie de garder les quand même. Tu dois être très impatient de reprendre le tryhard à partir de janvier sur Hearthstone. Avec la nouvelle extension et le potentiel qu'on perçoit. Ouais, ouais, ouais, ouais clairement. Bah, surtout que là, c'était un peu compliqué. Ça fait 4 mois qu'il n'y a pas de compétition sur Hearthstone. Heureusement qu'il y en avait sur BG, mais c'est vrai que moi j'aime la compétition, quoi. Et en plus j'ai vraiment pris goût, euh... enfin, j'ai repris goût vraiment à fond sur Hearthstone avec le, le Master Tour que j'ai fait pour le coup. Et en plus j'ai fait une jolie performance, donc euh... l'entraînement était, était bon, la performance était chouette, donc ça m'a, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire le Master Tour sur deux jours. Donc ça m'a vraiment donné envie de, le, de faire tout ce de l'année prochaine. Le temps, Le temps est venu de défonner notre ancien mec. Ok. Encore un nombre heureux. Faire gaffe ce qu'on peut overdraw avec ça. Donc j'aurais tendance à presque utiliser la pièce même si c'est bizarre. C'est très bizarre. En même temps elle va nous faire over là. Non, on va le faire. Bon, De toute façon je pense vraiment que c'est pas le genre de match-up qui est gagnable en fait avant c'était le meilleur match-up à l'époque des de Anthony Das et là maintenant il euh, n'y a plus trop d'OTK c'est normal ils ont... ils ont enlevé les decks OTK ouais c'est cool on a quand même beaucoup hein, en vrai on peut pas le tuer maintenant évidemment recycle l'amulette je crois qu'on va recycler la marchande également je vais juste sanctum Et franchement il a 28 s'il fait, fait trop le, le fifou il est mort hein. ça déclenche vite hein, ce deck hein. Le tour présent c'était DK Givre. Le deck présent c'était DK... Euh, ouais. Bon, Alibi c'est cool ici. Maintenant on a rien d'autre à faire. Juste Blizzard. Non, on va juste Blizzard. On va donner au Blizzard c'est pas si mal. On le tue au prochain tour. On a 12, on a 24 dégâts. On a 24. Il va écaille. Hein. On commence à avoir les fesses qui, qui fument. Hein. <rire> si je puis, si puis m'exprimer ainsi. J'ai l'impression que ses fesses sont en train de fumer. Oh, de l'armure, de l'armure, toujours plus. Bien sûr, bien sûr. pas besoin des deux. J'accepte l'overdraw ici. J'ai besoin de la pièce dans ma combo. J'ai besoin de la pièce dans ma combo. J'accepte l'overdraw. Putain, bord armure, please. Ok. Faut juste pas overdraw un, une alchimiste. Une. Euh, C'est quoi le nom Archante de guild. il y en a deux. C'est pas si grave au pire. On ouais, va juste Blizzard ici, c'est cool, ouais, ça va. Ok. Ouais vous voyez il est à 50 hein. c'est vraiment stupide Druid. Druid j'ai l'impression que c'est le, genre le, le deck qui va être auto nerfé quoi. En fait ce qui manquait au Druid avant, c'était juste de l'armure, parce qu'il a déjà mana infini. Il a deux fois de plus de mana que toi. Et il a des cartes qui sont déjà plus fortes. Franchement là ça va être dur à battre ce truc. Hein. On fait quoi Alibi ici. On pioche. C'est so cool. Est-ce qu'on a l'étale au prochain tour on en a 4, chacun, mais 5 x 2, on a 40. Vous imaginez, on a 40 au prochain tour. C'est incroyable, on a 40 dégâts, mais il a 55. On a 40 dégâts au prochain tour, c'est ouf. Franchement, j'aime trop ce deck, mais... Je c'est n'importe quoi. Hein. Je crois qu'il faut la recycler en vrai. Je crois qu'il faut la recycler. la pièce, je crois que je m'en fous. Ah ouais. voilà, on va perdre la pièce en fait, on s'en moque, ça sert à rien de toute façon, De, on peut pas le tuer maintenant, il faut qu'on set up un, un 60 dégâts. Il faut qu'on set up un 60, ça va être compliqué hein, mais c'est jouable. Il lui manquait de l'armure donc il en a eu mais comme c'est pas assez ils lui ont mis une carte c'est ça pour que l'armure que l'armure qui combatte avec l'armure ouais c'est assez fou c'est assez bien ça. Bon, j'ai tout en main. Est-ce que j'ai gagné Je peux pas plus, hein. En vrai, je peux pas faire plus de choses. J'ai tout en main. C'est-à-dire que là, en main, j'ai 5 éclairs. Chaque éclair met 10, donc j'ai 50 dégâts. J'ai 50 dégâts en main. Je bats tous les decks. Mais Druid, il a... Ouais, je bats tous les decks. Franchement, rien que ça, c'est une gage de... gage de puissance, en vrai. Hein. Bon, je peux rien faire parce que c'est Druid, mais... Sans accuser le coup hein. j'espère que vous ne le prenez pas comme ça hein, mon propos, mais... Mais j'ai 50 dégâts quand même hein. Je suis content en vrai. Ça suffira pas mais... Ouais tous les decks off druid, mais après druid ça compte, ça compte pas vraiment parce que... C'est des decks qui se font vite nerfer en général. En vrai nous... Je vois pas trop comment... Je peux pas rajouter de burst. quand même peut-être. Pas tant je peux pas vraiment rajouter de burst dans ma main. C'est quoi, je enlève l'armure Les 60, on a dit, non 50, 50. Si je gèle. Ça passe. L'overdraw du ral d'agonie coûte cher chez lui L'overdraw du ral d'agonie coûte cher. Il a overdraw en ral d'agonie J'ai pas fait gaffe. Chez toi J'ai overdraw en ral d'agonie C'est quoi en ral d'agonie Tranche mais ça sert à rien. J'ai pas assez de cartes en main. Mais non, mais je suis obligé d'avoir la pièce. Là, j'ai 9 cartes en main, ma combo c'est 9 cartes. Enfin, pour mettre 60, c'est 50, c'est 9 cartes. On est d'accord, hein, chacun met 5, met 10, donc j'ai 50, ouais. J'ai pas Aguin dans le deck. Mais j'ai pas voulu mettre Agouin parce que je trouve que c'est pas une bonne carte. En fait, t'as pas besoin de mettre 50. Normalement, l'adversaire, il n'y a aucun joueur qui a 50 points de vie dans ce jeu. Même avec contrôle, au mieux, il est à 45. Mais il est jamais à 50. Alors là vous allez dire, oui, mais ton adversaire là il est à 50. Bah, d'ailleurs on va partir, mais. Mais euh. En fait, tu. tu... Je peux pas te dire il faut que j'ai 60 ou 70 dégâts parce que sinon ça, ça pollue ton deck. En fait tu t'affaiblis contre tous les autres decks. à part contre un deck qui parfois tu vas gagner contre et encore parfois il va être à 80 ou 90. Vous voyez Là j'ai 60. Alors là il prend 10. C'est incroyable, hein j'ai 60 dégâts enfin, Ça suffit pas mais 60 dégâts Il euh, n'y a pas aucun deck qui met 60 dégâts dans le jeu Je gagne contre 100% 99% des decks Ou 0% si on considère que dans la méta Il y aura que des droïdes C'est cool en vrai elle est une deuxième main. C'est clair. Mais je peux pas faire plus. Vous voyez, là, j'ai ma... la main parfaite, c'est 60. Le deck, il fait 60. Maximum. On est arrivé à la faire. Ah, c'est bien d'ailleurs, on s'est bien défendu et tout. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un. 60 dégâts, c'est OTK. Dena, évidemment. Ouais, bon, le problème, c'est que déjà, avant, il y avait Bran Denatrius. C'était un problème, mais. Maintenant, oh, franchement. Ça va être bizarre, mais le druide, il va... Ça va gueuler, hein. Après, ça gueule toujours, hein, vous allez me dire. Et c'est normal. et C'est aussi ça qui est intéressant. C'est les méta un peu déséquilibrés au début, en vrai. Moi, je trouve ça sympa, mais... C'est vrai que ça va gueuler, quoi. <rire> en fait, il va y avoir ceux qui veulent try qui vont vouloir tryhard. et Après, encore une fois, le tryhard, ça n'a pas trop de sens, là, en décembre, mais... Il y en a peut-être quand même qui vont vouloir tryhard en décembre. Quoi. Vous bon, moi j'avoue que Druid c'est ma classe préférée, donc je vais, je vais pas faire trop le, le haters du Druid non plus, hein, Mais c'est quoi en face C'est un, bon, de sanctu... sanctum, c'est incroyable. Non hein. ah, mais le Druid sera nerfé, c'est sûr, et et puis on verra. Il y, aura sur, il y aura quand même sur mon de deck qui vont battre le druide mais on a la pièce déjà il est beau hein son truc je dirais Tice en plus Ça, il ressemble un peu à Tice c'est Tice en fait ce gars on lui donne une pièce ou jamais je pense jamais en vrai De soleil ou la pioche, vu cette main, je pense qu'on n'est pas, pas contre de la pioche. On va pas cracher sur la pioche. Je veux dire, il y en a bien qui tryhard sur les events blizzard. Hein. Je pense pas si c'est ça. Leur vie doit être bien triste. Ça, faut le tuer. Au pire, ça, on a vu que ça mettait pas tant de dégâts que ça. En vrai ça met pas tant de dégâts. Est-ce que j'ai essayé le cheval de la mort Bien sûr Mono bleu, mono rouge, mono vert. Les trois couleurs primaires, les quadricolores. Quelle merveille On prend un, boum. La la la la la. Ok cool. On peut pinguer si on veut. La goule fragile T'as pas test mono space mono space Ah la blague C'est une blague en fait Non je pas teste Frappe de givre Tiens je te donne une pièce parce que t'es un ami Bon que, que joue-t-il hein Pour le moment on a pas trop trop d'infos, mono bleu a priori monobleu, monobleu c'est burst. Euh, pas bon matchup, pas bon, pas bon, pas bon matchup. Je vous le dis, mais je vous le dis moi. Pas bon du tout. Ah, pas bon pas bon ce matchup. En vrai on peut pièce pièce euh, Sibara. Qui donnerait double pièce. Il ouais, y a trop de burst. Le mono bleu il est incroyable. Dégivrage. Ok ça me va. On n'a qu'une carte de la combo pour le moment. Après on a ça qui est cool. Dégivrage. Ça plaisir mon ami. Oh wow. Okay. Oh coquin. Je vais essayer de faire de la magie hein, comme je peux, hein, mais là j'avoue qu'on prend la sauce et je pense que le match-up il est vraiment polarisé. Surtout que là on n'a qu'une partie de la combo en main. Après il est 4-30, hein. notre deck il met facilement 30, mais... Là on se fait, on se fait bien bourrer, heureusement qu'on a Alibi. J'avoue que le guerrier... Après le guerrier lui ont donné des cartes mine de rien, c'est juste que là on n'en croise pas des guerriers parce que c'est pas très intéressant à jouer, je pense. Mais il lui en donnait pas mal de cartes pour casser la main de l'adversaire. Je pense que c'est peut-être pas si mal, le guerrier. On verra. Faut pas l'enterrer tout de suite, le guerrier. La grande sagesse. il est chaud. Ouais. On l'a battu tout à l'heure, Tyson. D'ailleurs, c'était l'inverse dans le matchup up Ah non, je jouais Mono Rouge. Et il jouait euh, Majoteka. Et on l'a battu. Le Majoteka, il aime pas qu'on lui rentre dedans. Bon, c'est un peu évident de dire ça, mais. Bon, on a c'est ok. Ah, on est loin on est loin d'avoir la combo c'est trop dommage c'est hyper frustrant parce qu'en vrai euh, là on arrive sur un T9 on a beaucoup de dégâts hein, mine de rien on a beaucoup de dégâts mais il manque euh, une carte de combo quoi. ça ça va il va ouais, ouais c'est tendu Pas hein. avec ça Ah, avec des éclairs à la con. Ah, on prend trop de dégâts, on peut... en plus ça va dans la tête. Bon, GG. Ah, il joue Dena dans sa version, intéressant. Il joue Dena. Euh... Ouais, ouais, bah, c'est vrai que Dena, c'est toujours fort. Après, je pense que là, on, était toujours... on avait toujours perdu. Mais Mais euh, ouais, il nous manquait une carte. Bon, là, on a Fizzle. Mais vous voyez, si on faisait la game d'avant, là. Ah, il est bien, ce deck. Franchement, il est cool. J'arrive à bien me défendre. J'avais quand même pas mal de dégâts en main, c'était pas suffisant, il fallait juste soit le double de sort, soit le dégât des sorts plus deux. Et je pouvais setup en deux, je pense. Je vais de la mort. On garde le tranche arcane, je pense. On garde la Sivara. On garde Orb dans ce cas-là. On ouais, a vraiment envie de garder ça, franchement c'est. Je sais pas. C'est pas ce qui manque quand même les. Ça c'est un peu lourd. Il est possible que ça ce soit un peu lourd dans le deck. Dur à dire. Bah là c'était un peu lourd par exemple. Bah, en même temps, il n'y a pas de pioche plus légère. Ou bon, alors il faut peut-être jouer des trucs. En fait, t'as souvent beaucoup de cartes en main avec ce deck. Dur à dire en vrai. Ça, c'est super fort. Ça, c'est super fort. Les morts connaîtront la ok. Encore un Je pense qu'on va le jouer en... Ouais, non, il va se faire écraser. Hein. On va après-shot ici, vu qu'on va faire affaire glacée. Un deck vert. Vert c'est plutôt un bon match-up vu qu'on a des Blizzards, des Varden. On peut gérer les boards. Je pense que c'est un bon match-up. Après ma sortie est très lente. Ouais. Ça c'est quand même pas mal ici. Bref, c est, c est, c est, on est quand même ok là. On a pas de heal après avec notre deck, faut faire gap. Ok, ça c'est chiant. Faut pas que ça aille face, faut que ça tue les... un maximum de créa. Ah non, pas face, sérieux. Ça n'a pas de sens d'aller face dans ce spot. Nice. Ça, ça fait plaisir. Hein. Là, le, le double, parce qu'il y a des créas dans le deck, quand même, hein. il y a pas mal de créas d'ailleurs. Hein. <rire> C'est un peu risqué, ça, mais bon. Faut vivre avec son, vivre avec ses, avec son temps, j'allais dire. Faut vivre euh, risqué un peu dans la vie. Ok. Bon, ils ont la, la réincarnation, là, pour le coup, vu qu'il a 4 cadavres. vers la Sivara maintenant je pense que je vais juste alibi je vais essayer de l'épuiser je vais juste alibi ici parce que j'ai beaucoup de cartes en main c'est vrai que Sivara plus ça, ça fait vraiment... C'est un peu trop, quoi. Pour reconnaître. Hein. Faut reconnaître. Ouais, on a de la pioche qui est trop lourde dans le paquet. Il est qu'à 26, hein. Que ah, c'est compliqué faire? Vous quand même. Porte-mort c'est cool mais c'est quand même compliqué. Il ouais, y a trop de grosses pioches, grande sagesse. Et je voulais tester la pioche mais en vrai c'est pas ce qui manque. Merci Rothsart. Merci Rothsart TV pour le... le 40e. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. J'espère que tu vas bien. Ouais, un peu lourd tout ça. Un peu lourd. Merci, Luxo Walker, pour le prime. Merci beaucoup. Bouffon, ah, Bouffon, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais, trop lourd, hein. Trop lourd, trop lourd. L'arme du démo, ouais. Ça me manque l'arme du démo. Ouais, trop lourd, trop lourd. On va le laisser euh, gagner. Et euh, on peut faire un petit ajustement peut-être. Ah ok On aura. Non. On, va, on va finir avec euh, une game avec ce paquet encore. Il est quand même plutôt bien. Il marche pas mal mais là c'était un peu lourd. Mais je pense que j'ai fait une erreur de mulligan, j'aurais dû garder la 4-2, pour le coup. Écoutez, non, pour la dernière, je vais juste faire un petit changement. En gros, à la place de l'autre source, je peux mettre genre un truc comme ça, qui rentre bien dans les curves, pour petite rafale. Ça mange pas de pain. Et en vrai, je pourrais même virer les deux. Ou alors, enlever un, une grande sagesse, faire deux rafales. En vrai, ce qui manque, c'est ça. Hein. C'est le petit, le petit truc à zéro qui rentre dans la curve, qui me permet de jouer d'autres sorts de pioches, d'avancer, de creuser. Là, le problème, c'est que j'étais dans une situation où je pouvais pas creuser mon paquet. J'ai la main pleine, c'est quand, euh, quand même ubuesque. Normalement, c'est un, un deck contrôle qui a la main pleine. Ça va nickel, merci. Donc ouais, non, là... On n'avait pas vu le truc sur les games précédentes. Donc, ce pas c'était pas trop problématique. Mais là c'est vrai que sur celle-là c'était un peu chiant. Mais peut-être c'était une erreur de mulligan aussi. Une... Okay. Le, roi Lich. Bah, le problème des decks OTK c'est toujours des decks qui sont très compliqués à construire quoi. Voilà, je me suis quand même. Euh, J'ai tenté hein. J'ai quand même tenté un truc. Je pense que c'est pas si mal, mais voilà, c'est des decks qui ont besoin de plusieurs semaines de. De. Plusieurs semaines, jouées par des milliers et centaines de milliers de joueurs pour arriver à la liste sympa. C'est pas comme les decks aggro en général qui s'optimisent très très vite. Je pense qu'on recycle ça. On n'est pas obligé de recycler dans l'absolu. Si. Ok. On a, toute, on a toujours la pièce, donc euh, il sert à rien notre truc. Donc c'est un rouge, rouge c'est contrôle, je pense que le matchup est plutôt bon. Après il est à 40 life, il peut passer à 50 life dans son deck. Là on lui donne une target, mais je pense que c'est pas si grave. Après peut-être on peut piécer lui. Bah, autant le faire au prochain tour non Ouais. Mais euh... ouais, là déjà vous voyez on a quand même moins de cartes en main C'est plus intéressant Après euh, si là on manque de pioche Franchement c'est cruel hein. <rire> Là si on manque de pioche c'est cruel Mais on en a quand même pas mal Merci 45 7-3-R-1-X Merci pour le soutien c'est gentil Merci beaucoup Pour un premier G Pour un premier G la decklist est déjà vraiment cool Ouais elle est sympa après aussi bien ce sera nul à chier comme deck, hein. toujours dur à dire. Les decks côté K, ça dépend pas mal de... Ouais en général ça dépend pas mal de la méta, c'est à dire que c'est des decks qui sur le papier sont pas très forts. Si la méta est burst ou agressive c'est pas bon, si la méta est mid range un peu contrôle... À part si c'est le contrôle du, de la méta, c'est druide euh, 80 PV, mais... Donc voilà. C'est vrai qu'il y en avait encore. Il y, avait, il y en avait une. On va piécher, piécer Blizzard ici. Et je vais quand même essayer de rentrer un maximum de dégâts dans le visage. Bim, bim, bim. Donc euh, ouais, bon, on verra. On verra comment ça évoluera, mais en tout cas, on sait que ça existe, quoi. Euh, on sait que le deck théoriquement Burst existe. Ok. Piochons, les amis, piochons. Oh, bah au moins euh, on a la combo. C'est quoi, Rafale Je vais face. Ok. Bon je prends 3 par tour mais c'est un deck normalement il n'y a pas beaucoup de dégâts dans le, dans le sien. Donc c'est pas très grave en fait. Alors son but c'est de tenir. Mais en vrai, à partir du moment où j'ai la combo, euh, je pense que c'est pas mal comme match. On verra. On verra, on verra. Là on grignote, hein, c'est con mais 3 par tour, hein. bim bim bim. On a la combo. À 8 mana, on a déjà en main on a, on a 9, on a 18. Juste en main, on a 18 sur le tour 8. Ça sent bon Ouais, j'ai l'impression que ça sent plutôt bon. Ouais, ça c'est trop relou ça. Ça c'est vraiment infâme, c'est 10 points de vie. Ah c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. on s'en moque non On se match. Non on a besoin de piocher. Hein. Ça marche comment déjà la carte enfin, Je sais plus. Ça inverse les deux, non En termes de coût. Donc l'intelligence elle coûte 1 mana, non Après il y a fonds. Six... en vrai non, siphon c'est bien. Et on continue à grignoter. Hein. Parfois on prend 3 par tour avec Alejandro, hein, mais on va finir par trouver notre combo. Hein. On n'a pas, pas besoin d'apprenti. Donc en vrai, on peut gagner avec la Magistère. Avec la Magistère. Pourquoi je dis Magistère Avec la Marchande de guilde. Ouais, il commence à flipper sa race là, le gars. <rire> bon, Alibi, c'est pas mal. Alibi, c'est cool. Josh. Est-ce qu'on a besoin de la pièce Je pense qu'on a quand même besoin de la pièce. Techniquement. Quoique. Non, il faut faire ça. faut avancer, faut avancer. On a la marchande. On a gagné. Je crois qu'il fallait pas lâcher la pièce. mais. Je crois que j'ai craqué là. Un mètre du bol de sangria. J'ai glissé. Je crois qu'il fallait pas lâcher la pièce. Parce que là j'ai 6. J'ai 5. J'ai 30. J'ai 40. Je suis one off. Ou pas. Je suis one off. C'est pas grave, je peux gagner au prochain tour. J'ai 40. Chacun, mais.. Met... Ça, ça, bam, bam. Bon avec la pièce dans tous les cas fallait un tour de plus. Et si je fais juste. Sinon c'est 6. Techniquement, il n'y a pas un play genre. Genre. Genre ça, et on le tue. Putain, j'ai peur là. En fait, j'ai. Je dois Non, je parle pas. Tranche. Je suis sûr que j'ai un létal là, je le vois pas. Le temps me manque. Putain, le temps me manque, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai un létal et je le vois pas. Enfin, s'il me tue, c'est moche, mais il peut pas me tuer, là. Si, il peut. Enfin, si, il Ah ouais. ouais, Il va détruire ma main, il va me tuer. C'est putain. Ouais, on, on peut analyser le spot, mais on a pas le temps, malheureusement. Désolé, hein. Vous pourrez l'analyser chez vous, si vous voulez, mais... Vous me le direz, sinon. Mais... Il y avait... En fait, je crois que j'avais un létal, mais... Parce qu'en fait, on peut tuer notre propre créa. Et en fait, il nous manque pas beaucoup. Hein. On est un on est PV off. Donc là, on a 40, il est à 41. C'est ce que je disais hein, au début de la game. C'est qu'il démarre à 40 avec Renatal. Mais grâce à son sort à 2, il peut passer à 45, 50 PV. Et vous voyez, là, il est à 41. Mais il y a peut-être quand même un létal. Mais en fait, je me, suis, je me suis pas focalisé sur le létal en me disant il y a peu de chances qu'il me tue. En vrai, il a. Je joue le deck également, il y a peu de burst dans le deck dire que cette petite euh, ce petit truc à 1 et vu que là il me tuait pas bah derrière au moins je set up sans enfin pas jamais 100% mais c'est pas forcément 100% parce qu'il peut avoir le recousu qui casse un truc mais euh, ah, intéressant hein. ouais ça se joue bah, voilà ça, ça, ça se joue à rien mais en vrai c'est peut-être une game qui est gagnable dans le tour quoi bon en, au tk en vrai euh, je m'attendais à gagner aucune game donc euh, je trouve que j'ai gagné des games et en plus le deck avait l'air hyper hyper fort